Salut à tous et à tous, c'est GPM et Lilian pour une nouvelle vidéo, un nouveau GL Fight, l'épisode 6 de VV, qui vous attendez tous. Mais... Mais non, non. j'ai perdu le ah, fichier. C'est rigolo, faut... on a perdu le fichier. J'ai qu'on avait, donc du coup on est supprimé voilà. par accident et euh, on n'a pas de sauvegarde. Et on a supprimé le fichier de YouTube aussi, enfin j'ai supprimé le fichier de YouTube aussi. Du coup on est totalement dans la merde. Voilà, et donc on cette est série dans la merde, c'est ou... ouais. pas... Non, non, c'est... Cet épisode est mort, mais on est vraiment désolé. On est Tous vraiment les désolé. En suivant oh, Voilà, aussi. oui, il ben, y en avait qu'un seul. C'était l'épisode 6, c'était le dernier, mais Lian a perdu le fichier donc, Donc du coup, j'ai beau lui répéter 30 fois de rendre, il l'a pas rendu, on est désolé. Euh, et donc, vous voulez peut-être savoir le gagnant Ça peut Le gagnant vous et vous Le gagnant c'est voilà, voilà. mo moi qui ai gagné, voilà, j'ai défoncé l'hymne, on hein, va dire ouais, littéralement vraiment. Je suis resté 3 épisodes voilà. dans la même zone et je, oh, là. je sais même pas si c'était passé au final mais vrai, Si, je, je suis m'étais arrêté là où, où fallait... Euh, où il y avait un compteur, il y avait 60 secondes et il y avait des boules qui appelaient, tu vois Ah ouais ouais ok, bon bref, bref, bref, bref, bref j'ai gagné, donc ça fait une victoire partout. Il, hein, il a eu sa revente. J'ai gagné et sur j je... il a gagné sur DDD. Voilà, donc. Et euh... ne dit pas le prochain et... jeu, vous verrez de vous-même. Voilà, et cette fois-ci, il y aura une introduction que vous pouvez retrouver sur ma chaîne bonus en, en pardon, j'allais dire. Et écoutez, euh, bah, merci d'avoir écouté. On est encore désolé pour le. Bah, le... Et on, peut, on ne peut que vous recommander de vous abonner, de dire votre déception dans les commentaires si vous avez suivi cette série avec passion et amour. Même s'il y a environ deux personnes si, qui ont fait ça. Voilà, même euh, si fake. Euh, et écoutez à plus écoutez euh, pour les prochaines de aventures les prochaines, prochaines vidéos. Voilà, salut à tous. Salut à tous. Et, et, tous. et bonnes vacances. Bien.